Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va, nickel Bon, vidéo du jour On est samedi, et je devais aller sur Toulouse Avec ma femme Et là j'ai une cliente qui m'appelle Qui me dit j'ai un rat coincé dans un des pièges que j'ai posé Donc je vais aller voir ça Et je vous montre ça, de suite Bon voilà, on est dans le garage On va aller contrôler toutes ces boîtes On va aller voir si on trouve ce rat Alors, Première boîte, elle est juste là Donc on voit que le rat n'est pas grignoté. Donc je vais voir la deuxième. Donc c'est le deuxième passage que je fais. Donc je pense avoir trouvé d'où ils arrivaient. Et donc si la deuxième boîte n'est pas grignotée, c'est que j'avais raison. Et après je vous montrerai le petit passage secret où ils sont rentrés dans cette maison. Donc on a la petite boîte la boîte donc c'est pareil c'est pas une donc les deux boîtes ne sont pas éclinantté ça veut dire qu'ils n'ont pas eu le temps d'arriver jusque là donc j'avais placé ces boîtes parce qu'il y avait des crottes à plusieurs endroits bon, vous, vous le sentez pas, mais moi je sens qu'il y a un rat qui est mort ouais. alors je vais vous montrer où j'avais mis les pièges Donc j'avais mis les pièges juste à cet endroit là parce que pour moi, les rats passaient par ce petit trou donc il y avait deux T-rex la première, elle est tombée et la deuxième. Et là, le petit rat. Il s'est fait bien attraper. Allez, on va le faire tomber dans la poche. si le crâne a explosé par la tapette donc si vous voulez voir la tapette en action j'ai fait une vidéo sur ça je ne sais pas si vous vous rappelez vous pouvez la revoir sur l'affiche qui est juste en haut donc voilà, j'ai re-enclenché les tapettes voilà, et je vais demander à la cliente de reboucher le trou qu'il y a ici